Allez, on continue notre présentation des sorties françaises de Star Wars et Légion avec ce Charles TX225. Vous allez voir, c'est une figurine qui est absolument splendide, à la fois au niveau de ses caractéristiques, mais aussi de la pièce qui justifie à elle seule son achat. Il y a des dioramas à faire qui seraient vraiment somptueux. Comme d'habitude, ben, je vais faire la présentation macro, les cartes et les améliorations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, à partager et puis ben, vous abonner si ce pas déjà fait. Allez, c'est parti Bon alors c TX 225. ce TX-225, qu'est-ce qu'on en dit Je dois avouer qu'avec le speeder, c'est vraiment une des figurines les plus belles. Il euh, y a vraiment de quoi faire du, du diorama pour euh, les fans de Star Wars, mais qui ne joueraient pas euh, au jeu. Je pense que c'est deux achats qui se justifient largement. On est sur euh, une figurine qui est très très très simple à monter. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus euh, de pièces. La coque est en un seul morceau et vous avez juste euh, que les canons à rajouter et puis le dessous euh, des chenilles. Donc vraiment rien d'insurmontable. Bien sûr là il est présenté avec ses caissons de cristaux Kyber que vous ne collerez pas, hein, surtout pas, puisqu'il faut garder la possibilité de les enlever, c'est modulable, c'est très intéressant. Ces mêmes caissons sont extrêmement détaillés, c'est superbe, et puis quant aux deux tank troopers qui sont dessus, Franchement, ils ont la classe, je trouve qu'ils ont des poses. Il y a une alternative pour celui qui est en tourelle. Vous avez la possibilité de le poser sans arme devant lui, avec les mains en fait posées sur le bord. C'est vraiment ultra, ultra classe Voilà, je vous en parlais, il y a la possibilité de ne pas mettre les cristaux Kyber et donc du coup d'avoir une plateforme libre, libre pour transporter des troupes. On le verra pendant la description, ça va quand même leur profiter d'armure, ce qui est quand même pas déconnant quand vous voulez pouvoir déployer des troupes même si le char ne se déplace qu'à 1. Et puis après, ben c'est place à l'imagination. Pour peu que vous ayez acheté notamment la boîte qui vous permet d'avoir des petits caissons, Et eh ben vous pouvez scénariser le transport et puis dire que ça transporte du kyber, mais également d'autres choses qui peuvent bénéficier à éventuellement une embuscade. On peut imaginer plein de scénarios avec ce tank. C'est vraiment une super idée, c'est une super pièce. Je vous la conseille vivement. Je vais essayer de pas la rater en peinture, c'est ma seule angoisse. Alors, on va regarder la carte 155 points, ça place juste en dessous du ATST qui est à 170, 8 de vie et 6 de mécanique, on est sur un profil qui est plein de cohérence. Aucune transformation en critique, un petit oups et un déplacement de 1, vous pourrez toujours faire la course avec Vador. Au niveau des armes de base, on trouve le MK2 qui touche à 1-2 avec un des noirs et un rouge, ajouté suppressif qui impose le pion de suppression. Systématiquement. Les canons latéraux eux font mieux, ils touchent à 4 de distance, ce qui est très très fort et balance 2 des rouges et 2 noirs avec impact 2 qui remplace vos touches en critique contre les armures. Attention au placement car on a fixe avant quelle que soit l'arme. En mots-clés, on va trouver armure qui impose les critiques pour être blessé, arsenal 2 qui vous permet d'utiliser deux armes par attaque, mais aussi redéploiement avant ou après avoir effectué un déplacement normal, vous pouvez effectuer une action pivotée gratuite. Avec transport 1 ouvert, c'est-à-dire sans cristaux kyber, vous pouvez transporter une unité de soldats alliés. Après avoir défendu, si vous avez subi une ou plusieurs blessures, chaque unité que vous transportez subit une blessure. Alors faites gaffe, mais potentiellement cela donne armure à vos troupes que vous transportez, c'est vraiment pas mal. Alors on trouve également point faible 1. Flanc, tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaque se trouve sur l'arc de tir d'un de vos flancs, la réserve d'attaque gagne impact 1. C'est normal, avec des chenilles, alors à vous de bien jouer le redéploiement. Attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien marquer vos axes de visée sur votre socle, car le char prend toute la place et franchement il a tendance à masquer vos arcs de tir. Vous aurez le choix entre deux pilotes. Le premier sergent Arbemab, euh, vous gagnez Tacticien 1. Après que vous avez effectué un déplacement normal, gagnez un pion de visée. Et le tout pour 5 points, c'est pas mal. Le pilote d'unité d'élite blindée impériale Hammer, vous transformez vos adrénalines en touches. Pour 10 points, c'est pas mal non plus. Vous pourrez également associer un DT-19 sur pivot, c'est important car vous n'avez plus fixe avant avec cette arme-là. Distance 1.4, 2 des rouges, c'est vraiment top, le tout avec un pacte 1. Mais peut-être allez-vous préférer le RT 97 Sur pivot également, distance 1-4 là aussi, avec un rouge et 3 des blancs. Enfin, la liaison haute qualité vous permet de vous donner un ordre. Attention, c'est une action à redresser donc. Bon, ce TX, qu'est-ce qu'on en dit euh, franchement il s'impose euh, moi je pense dans une collection au même titre euh, que le Speeder qu'on verra euh, dès demain déjà que euh, le ATST était vraiment vraiment réussi hein, dans ses proportions là on a des figurines qui sont extrêmement fidèles au film euh, à la réalité et euh, je trouve que c'est une grande réussite, on a une finesse de gravure qui est de plus en plus présente et vous le verrez quand je présenterai les Death Troopers, on a des proportions qui sont idéalement conservées c'est vraiment un bon point de la part de FFG Côté table, bah, je trouve que c'est une proposition qui est vraiment alléchante en plus moi je le visualise vraiment de façon à le jouer en faction de scénario avec ben, forcément hein, ces caissons euh, Khyber qui pourraient attiser les envies euh, des rebelles. Donc n'hésitez pas à faire preuve d'imagination et puis lâchez-vous à fond sur le jeu. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et à vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les cartes en téléchargement gratuit sur mon Tipeee. Allez, à très bientôt. Ciao